Jean de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien. J'espère que vous avez tous passé une excellente euh, entrée en 2018. Pour ma part, c'était le cas. Euh, donc c'est pour ça que cette vidéo elle a un petit peu de retard. Je vous avais promis que je vous la sortirais avant 2018. Malheureusement, Icones avait bu un peu trop euh, d'alcool. Donc il n'a pas pu n'a pas pu vous la sortir. Mais c'est pas grave aujourd'hui les amis. Je me rattrape avec le spoil numéro 4 de Co faction, le spoil que vous attendiez plus. Surtout les factions qui, pré qui prévoient gagner la version. Euh, slash saison, vous allez comprendre bientôt. Donc, premièrement, faut savoir que k c'est quoi ça, ça serveur PP faction euh, Farm to Win. Donc, vous avez plusieurs euh, façons de win sur le serveur. Vous avez plusieurs façons d'appeler ça un Farm to Win. Tout est obtenable en jeu et euh, même avec les points boutiques, si vous en achetez, vous pouvez obtenir aussi des stuff en jeu, avoir des points boutiques via le jeu et acheter tout via le jeu sans nécessairement mettre aucun sou dans le serveur. Je vais vous expliquer ça mais, euh, un peu plus tard euh, comment faire. Mais pour l'instant, je vais vous parler de comment fonctionne k Donc k vous avez un système euh, de points. Donc les points, vous devez les obtenir avec les items que vous farmez juste ici. Vous allez voir, on a des PNJ. Donc on a Lambert euh, le mineur, par exemple. On prend Lambert le mineur. Vous farmez du coal, vous obtenez un émeraude votre émeraude vous allez les échanger ensuite à un magicien, donc il va être ici, et celui-ci va vous donner, euh, par exemple, un point, je vais vous faire spawn un point vite fait, give icons un point, donc vous échangez par exemple, je ne sais pas encore la totalité des trucs, euh, Blackbird va s'occuper de ça, mais vous échangez, je pense qu'il l'a même mis dans le coffre ici, attendez, je vais voir ici, un magicien, donc, euh, non, c'est ça, le king, oh, il ne les a pas mis encore, malheureusement, mais bon, en tout cas, vous prenez par exemple, je ne sais pas, on va dire 16 blocs d'émeraude va vous donner un point, le point ensuite, qu'est-ce que vous faites que vous prenez le point et vous le mettez au classement. Comme vous pouvez voir, moi, mon nom de faction, c'est Volkin. La faction Volkin est première au classement avec 100 points. Je fais slash point euh, sunmit. Je rajoute un point à ma faction. Je fais oui si je veux confirmer. Et ma faction a maintenant 101 points. Là, ça s'update en temps réel le classement. Ensuite, à la fin de la version, les amis, slash saison, parce que cette fois-ci, avant c'était la version, la dernière version avait été gagnée par la faction ce qu'on peut voir ici, champion de la version 1, mais maintenant ça va marcher sur saison, donc chaque saison durera euh, 60 jours, donc slack, slack, slack, ah, chaque 60 jours, ah, oh, Volkin essaie de se cacher, slack, slack, chaque, chaque, chaque... Ah j'ai la difficulté avec ces mots-là, chaque 60 jours, vous allez avoir une nouvelle, une nouvelle euh, saison. Il n'y aura pas de reset ou quoi, mais il y aura une nouvelle euh, saison qui va débuter. Et là, vous allez me dire « Oui, mais ben, quand les gens vont accumuler les points pour les autres trucs. » Eh bien, non, en fait. Non, parce que euh, il y aura quelque chose de spécial, c'est que le point va changer. Comme vous voyez, quand vous faites spawn un point, vous avez un point, le point il est en jaune ou euh, est marqué « Point de classement ». Pour la saison 2, ça va être marqué, la saison 2 va être, être ajoutée en bas, et vous allez pouvoir échanger vos anciens points à ce PNJ-ci, le roi, donc voilà, vous allez pouvoir lui échanger vos anciens points contre vos nouveaux, les nouveaux points. Par exemple, nous, on a, euh, on est à la saison 2, ça fait 60 jours que le serveur est ouvert, F 75 jours, par exemple, que le serveur est ouvert, j'ai encore, je me reconnecte au serveur, parce que j'avais arrêté de jouer, j'avais été sur un nouveau serveur qui est ouvert, par exemple, je ne sais pas ce qui est PVP, ou un autre serveur qui est ouvert, et je reviens sur Cavaction et j'ai envie de gagner la version, euh, cette version-ci, j'ai envie de tryhard de fou, pourquoi pas ben, je peux échanger 3 points, 3 anciens points contre un nouveau point. Disons que le nouveau point, c'est une Slam Ball. Vous pouvez échanger 3 anciens points contre un nouveau point. Pour pas que les gens qui avaient accumulé les points soient avantagés. On fait un petit, euh, petit transfert comme ça. Et chaque euh, 60 jours, en fait, les gens peuvent gagner. Euh, on hésite encore. Soit on met de l'argent Paypal. Donc, à chaque 60 jours, les gens pourront gagner euh, euh, 100 euh, euros euh, Paypal. Ou on donne un grade champion à chaque fois. Donc, chaque... Chaque euh, petite saison, euh, on donne un grade champion ainsi que des points boutiques. Donc, le grade champion, le premier gagne le grade champion avec, par exemple, 100 euros de points boutique. Ensuite, le deuxième euh, gagne 150 euros de points boutique. Le troisième gagne euh, 100 euros de points boutique. Chacun. Donc, euh, l'argent est donné au chef et le chef sépare avec les membres en tant que lui. Et sinon, c'est les, euh, les membres de faction qui obtiennent le grade champion. Donc, soit qu'on y va comme ça ou soit qu'on donne simplement de l'argent PayPal au au premier. Donc à chaque saison, on leur donne 100 euros seulement. Pas de grade champion ni rien. Mais le grade champion, faut savoir que le grade champion, c'est comme un grade suprême à vie. Donc c'est comme si vous l'avez tout le temps que vous êtes champion, vous l'avez. Donc c'est quand même un grade assez intéressant à obtenir. Il y aura des avantages un petit peu euh, comme le suprême, slash élite. Il y aura les mêmes avantages, rien de super avantageux. Mais vous n'avez pas acheté un grade durant toute la version. Donc c'est quand même assez... C'est plutôt intéressant. Je pense que ça vaut mieux que de l'argent... Euh, je trouve que ça vaut plus que de l'argent euh, PayPal. Mais ça vous de voter. Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, euh, donc voilà, sinon on va repartir sur l'économie sur du serveur. Il y a plusieurs trucs que vous pouvez obtenir avec l'argent. Donc, le baltop top, cette fois-ci. Avec le baltop. top, en ce moment, vous voyez que j'ai 99 millions vu que je suis le plus riche du serveur. Vous pouvez acheter plusieurs trucs. Donc, slash Vous pouvez acheter des spawners en jeu. Vous pouvez aussi acheter des tags. Les tags, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est les tags comme ça quand vous euh, parlez en jeu comme ça. Vous pouvez aussi acheter des disques de musique comme à Alcasia. Dans l'ancien temps d'Alcasia, vous pouvez acheter des disques de musique comme euh, Papa et des trucs comme ça. Vous pouvez les mettre dans votre propre euh, jukebox. Donc, c'est décédés comme ceci, mais vous, avec des vraies musiques, quoi, des vraies, musiques, euh, des vraies, vraies, vraies musiques que vous aimez. Vous pouvez aussi acheter des kits, vous pouvez acheter des armures, des items pour PVP, vous pouvez acheter des items générales comme des peut-être des Hoopers, des trucs comme ça. Vous pouvez aussi acheter des grades bientôt disponibles. C'est pas encore disponible parce qu'en fait, on sait pas l'économie, on sait pas comment les gens vont farmer rapidement l'argent ou pas. Parce qu'il faut savoir que sur cette version-ci, c'est surtout le melon avec la farmax. La Pharmax, elle mène deux fois plus les melons et en plus, elle est hyper OP sur les... La pharma, excusez-moi, ici. Elles sont beaucoup plus OP sur les melons. Et donc, ils donnent, le, je pense, 5 fois les melons. Ils ont fortune 5 et tout. Donc, c'est vraiment les melons. Les melons cactus, c'est genres ce genre de trucs qui vont être euh, surtout beaucoup farmés. On ne sait pas encore le prix, comment ça va monter, comment les gens vont on va avoir l'argent, donc après la première semaine, peut-être on va voir ouais, le premier euh, genre 1 million, mais on va mettre le, le grade euh, achetable pendant euh, je sais pas, 7 jours pour 30 000 par exemple, ou quelque chose comme ça, tu comprends, donc ça, pour, ça va être fait dans le futur. On va retourner au slash shop, j'étais un peu mélangé, vous avez ensuite les l'échange de points que je vous ai parlé juste avant, je vais vous en parler, vous pouvez obtenir tout via jeu ensuite il y a les niveaux que vous pouvez acheter des niveaux, donc euh, vous pouvez acheter 10, 30, 40, 50, 60, 100 niveaux via le shop, vous pouvez aussi acheter la, les têtes favoris de vos youtubeurs, euh, les têtes de vos youtubeurs favoris, par exemple, moi je suis fan de... de Close, euh, vous êtes un fan de Flows, vous, mettez, vous pouvez mettre euh, la tête de Flows dans votre base, vous achetez pour seulement peut-être genre 1000, 2000$, dollars. on ne sait pas encore l'économie, mais voilà, vous comprenez, vous allez pouvoir avoir la tête de votre youtubeur favori dans votre base, donc ça c'est plutôt intéressant, vous pouvez avoir plusieurs têtes aussi, vous allez avoir celle des membres du staff, vous allez avoir des catégories, donc c'est plutôt intéressant, vous allez avoir membres du staff, joueurs populaires, vous allez avoir YouTuber populaires, joueurs du serveur, donc par exemple, voilà, quoi. et puis il euh, y aura peut-être une façon d'obtenir aussi sa tête, je vous laisse euh, savoir par vous-même, si vous payez peut-être euh, avec des coins, donc les points boutiques ici, vous allez peut-être pouvoir obtenir votre tête directement en jeu. La seule façon de l'obtenir va être par exemple en jeu. Et c'est ce que vous pouvez tout obtenir, tout, tout, tout, tout, tout, en jeu, c'est qui la grosse qualité du, du serveur, c'est ça en fait, c'est que vous pouvez tout obtenir en jeu. Donc, on va prendre les points boutiques. 500... Euh, 50 et 100 euh, des pièces. Donc, on a euh, envie de faire un échange avec lui, notre ami ici. Euh, donc, c'est Blackbird. Il s'est créé un petit truc. Il se trouvait drôle avec un mode de PNJ. On peut faire plein de trucs comme ça. Donc, Blackbird, euh, je veux lui échanger un armure en volcanite. Donc, Blackbird va me donner une armure en volcanite, par exemple, contre euh, 950 PB. Donc, on va prendre ça, euh, ça, et puis euh, 5. Attends. 500, 600, 700. Il en manque encore. 800, 900, 950. Donc, il me m'essange tout ça contre 950. Donc, moi, j'ai les points boutique. Euh, et je lui donne les points boutique. Et lui, il me donne l'armure. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais slash shop. Et là, je peux aller. Le shop, il n'est pas, pas encore fini. Enfin, il y a pas, vous n'avez pas accès. Moi, j'ai accès parce que c'est moi qui le fais. Mais vous avez accès d'échanger contre des trucs. Par exemple, je sais pas. des lucky clés, des, des grades légendes, des grades suprêmes, des grades, euh, suprême, grades élites, ainsi de suite. Donc, par exemple, avec 1950 pour boutique, je veux acheter un grade pendant, euh, je sais pas, 900, 950, c'est le prix du grade suprême, donc c'est 30 jours pour le suprême. Donc, j'échange ça et maintenant, quand je pars dans le chat, j'ai le grade suprême pendant 30 jours. Donc, directement, vous allez tout pouvoir acheter tout ce qui est sur la boutique, vous allez pouvoir l'acheter en, en jeu directement avec ça. Comment obtenir les pièces? C'est très simple. Vous pouvez soit les acheter sur la boutique, soit vous pouvez les gagner dans les événements comme le temple, le KOTH, ainsi que euh, les votes. Vous pouvez gagner des points boutiques dans les votes maintenant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a, je pense, c'est 0.50 chance euh, que vous gagnez euh, 500 points boutiques dans les votes. Donc c'est 5 euros quand même. C'est quand même énorme. C'est très important de voter pour le serveur. La prochaine version, ça va être très, très, très important de voter parce que les récompenses des votes vont être vraiment beaucoup plus euh, avantageuses. Slash, euh, Enfin ils vont être bonnes quoi, je sais pas comment l'expliquer, je suis plutôt excité à ça Et puis voilà, donc c'est pas mal tous les shops en ce moment Vous allez pouvoir aussi avoir euh, des shops euh, pour la vente et la revente Ils vont être accessibles euh, avec le slash shop, mais aussi via euh, les PNJ qui sont ici Donc comme ici vous allez voir, ici ça va être les kits et tout, vous allez pouvoir avoir accès à, en jeu ici Mais vous allez avoir accès ici principalement à l'achat et la vente Donc on n'a pas encore fait ces shops-ci, mais ils vont bientôt sortir Donc voilà Faire un récapitulatif. Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on fasse euh, des saisons ou juste des versions durant toute la version ou Vous voulez qu'on fasse des saisons pour qu'il y ait plusieurs différents gagnants et plusieurs gagnants de chaque point boutique à chaque fois Ou vous voulez qu'on reste comme on fait là les, les champions de la V1, la V2, la V3, la V4 pour les versions à, à venir Vous me dites dans les commentaires et si, aussi vous me dites euh, ben, pour ça, c'est ça. Y a, je vous me dites aussi si vous êtes euh, excité pour l'ouverture. Et euh, dernier euh, truc aussi qu'on a parlé on a parlé des PNJ ici, donc comment le système fonctionnait. On a parlé que vous puissiez maintenant obtenir tout ce que vous voulez grâce au jeton de PB. Euh, tout ce qui est sur la boutique, vous pouvez maintenant l'obtenir directement sans vous faire arnaquer euh, en jeu. Donc, c'est plutôt intéressant. Et, dernièrement, je voulais vous dire que euh, si vous voulez obtenir euh, un grade euh, ou des points boutiques ou quoi que ce soit, allez sur Twitter du, de faction Pour bien débuter l'année 2018, on a fait un concours de 100 points boutiques divisé par 10 personnes. Et vous avez aussi un spoil des, euh, de la nouvelle page de statistiques qui va sortir très, très, très bientôt, ainsi que d'autres euh, pages de notre site web qui vont sortir très bientôt et vous allez aussi avoir la date de sortie je sais qu'on devait vous sortir la date aujourd'hui les amis le 1er janvier malheureusement on a eu un peu de retard j'ai bu un petit peu d'alcool hier et j'étais un peu un petit peu endormi donc j'ai passé un peu euh, l'heure j'ai pas un peu dormi plus longtemps que prévu donc je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo aussi ainsi que de vous sortir euh, la date euh exact euh, de CaFaction, euh, vu qu'il nous reste encore des trucs à, à faire vu qu'on a un peu euh, fêté à la place de travailler, donc voilà, vous comprenez on va vous sortir une date quand on va être sûr à 100% de la date, et puis voilà, je vous aime les amis c'est Tycons. j'espère que vous êtes prêts pour CaFaction V2, le prochain spoil ça va être à propos des recrutements, donc on va recruter des helpers et ainsi, je vais vous parler dans le prochain spoil euh, de plusieurs autres trucs qui est assez intéressant donc euh, rega en regardant les euh, zappés et ce genre de trucs, donc vous allez pouvoir voir ça dans la prochaine vidéo je vous aime les amis c'est Icons. Ciao.